Demande soixante Purification des esprits dominateurs et réparation des victimes des esprits divisés et squattés. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit notre amour. Béni soit ta toute puissance Béni soit ton omnipotence Béni soit ta totipotence Béni soit ton omniscience Béni soit la purification de tous les esprits dominateurs, malades et assoiffés de nourrir leur folie Béni soit la réparation parfaite des esprits abîmés, divisés, programmés par un tiers, commandés par un tiers, fabriqués de toutes pièces, squattés, mis en esclavage, emprisonnés, torturés, affaiblis, privés d'eux-mêmes, sous camisole chimique, électromagnétique, mécanique et spirituelle. Béni sois-tu infiniment de tous les libérer, de tous les réparer, les renouveler, les éclairer, leur rendre leur cœur, leur esprit pur et sans tâche, et leur bonheur de vivre et de partager l'amour vrai. Béni sois-tu infiniment, merveilleusement et pour l'éternité. Merci.